Et bonjour les amis, c'est Spice Dog et aujourd'hui on va parler de TikTok TikTok TikTok Bien sûr comme toutes les vidéos je vous fais un tour de magie celui-là il va être spectaculaire dans 3 secondes je vais disparaître c'est moi qui vais disparaître 1 2 3 tuto aux 50 likes dans TikTok il y a un type de vidéo qui m'énerve au point que je veux péter un câble Alors, je vous explique. Il y a un qui fait une vidéo, elle est bien. Et l'autre, quand il la voit, il veut faire un tube, faire un tube faire un duo. Il fait ça, regardez. Je déteste ça Et je déteste aussi... Un Type de personnes qui sont sur TikTok, je vais vous les montrer tout de suite. Ce sont les TikTokers paresseux. Enfin, je fais un TikTok. Ah, la coiffure, elle est pas. Ah, je suis sale, je vais, je vais aller me toucher. Je vais aller me toucher. Oh, mon late Spice, il y a de la pizza. Ouais ok, maintenant je vais faire un TikTok. One hour later. Ok je regarde. Nul C'est quoi Je fais pas de TikTok Il perd son temps, fait ça. Là, je vais vous faire un vrai tour de magie. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, quand tes parents découvrent TikTok, c'est toujours comme ça. Pareil, ce que tu fais, euh, je travaille. donne ça. C'est quoi ça? C'est ça dont tout le monde parle. Tu m'enlèves ça tout de suite. Non, s'il te plaît, je suis en train de à un abonné. Ta chambre Mais j'ai même pas fini de négocier ma punition pour que tu me dis ça Pars dans ta chambre euh, d'accord oh, C'est quoi ça Et c'est là que les parents deviennent des tiktokers paresseux Tout le monde a tiktok Les grands, les petits, les moyens, les cotis, les petits, et moi aussi j'ai tiktok Donc, n'hésite pas à t'abonner à mon tiktok qui est dans la description à liker cette vidéo, à commenter et à t'abonner. Bye. Ah, ya